Monsieur le Préfet, merci beaucoup de vous être rendu disponible cet après-midi pour venir répondre aux questions du gouvernement, ici de moi-même, qui sommes rapporteurs d'une mission d'information parlementaire qui porte sur l'impact que pourrait avoir la réorganisation de la police nationale sur la police judiciaire, et en particulier sur son volet... Départementalisation. Si vous en êtes d'accord, on propose d'avoir un propos euh, liminaire sur ce que vous pensez de cette réorganisation, sur ce que vous constatez aussi au euh, travers de votre expérience, des difficultés qui qu pu rencontrer euh, la police euh, et plus particulièrement le volet judiciaire. Et puis ensuite, on vous posera des questions si vous en êtes d'accord. Merci beaucoup, monsieur le Préfet. J'ai la flèche dans ce sens-là, donc comme je suis obéissant, je regarde vers la flèche. <rire> Bien. <rire> D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir convié pour m'entendre sur mon passé à la fois de policier, puisque j'ai 50 ans de service public, 35 ans policier, 15 ans préfet. Donc je, je regroupe un peu un ensemble de choses. Et j'ai eu la chance de commencé ma carrière à la préfecture de police comme officier de po adjoint un aux archives de la police judiciaire. J'ai donc gravi tous les échelons à tous les étages et je dis j'ai eu la chance à la préfecture de police parce que lorsque j'ai commencé à la préfecture de police il y avait ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place sur le plan national c'est à dire un étagement des compétences judiciaires depuis le commissariat puisqu'il y avait des commissariats de quartier de police judiciaire la brigade territoriale et les brigades centrales, qui brigades criminelles, les brigades de voie, la voie publique. Donc c'était un, un modèle qui était un modèle intégré. Et c'est ça qui est très important, si vous voulez. C'est que chaque fois qu'on parle de réforme de la police judiciaire, ce n'est pas la police judiciaire, c'est la réforme de la police nationale. C'est donc revenir à quelque chose de plus... Comme moi, j'ai participé aux travaux sur le Livre blanc, et effectivement, c'est ce qui était sorti de ces travaux, tout le monde avait envie qu'on remette un petit peu les choses dans le bon sens. Parce que quand on parle de police judiciaire, on parle de la structure police judiciaire. Or, en fait, 95 de la police judiciaire est exercée dans les sûretés urbaines. Et c'est ça qu'il faut bien voir. C'est qu'on est en train d'essayer de protéger ou d'essayer de, de faire croire que la police judiciaire et quelques-uns de la police judiciaire ont le monopole de la police judiciaire. C'est faux. Bien sûr. Et alors, moi, j'ai eu la chance aussi d'être euh, sur les 35 ans de police, judiciaire. j'en ai fait cinq euh, hors de la police judiciaire, tout le reste dans la police judiciaire. Et lorsque j'étais euh, directeur de la police judiciaire de Versailles, c'était dans les années 90, où on avait euh, vu apparaître les premières euh, violences urbaines à Mantes-la-Jolie, aux Ulysses, à la Cité des Indes, à Sartrouville... Et moi, j'étais directeur de la police judiciaire de Versailles et je me disais, enfin, c'est quand même pas possible qu'on laisse faire et qu'on ne participe pas à la lutte contre ces, ces, ces actions, ces activités illégales. Et j'avais donc décidé, en accord avec le directeur central de la police judiciaire, de créer un, une brigade, la BREC, la brigade de, de recherche, d'enquête et de coordination, à euh, qui j'avais confié le commandement de cette brigade à Christian Lambert, pour venir avec les méthodes de police judiciaire aider et accompagner nos collègues des sûretés urbaines et de, de la police, euh, de la sécurité publique. On a eu des résultats extraordinaires parce qu'on a, a, a appliqué euh, des méthodes de police judiciaire à des gens qui étaient des voyous. Alors, quand j'ai présenté ce, ce, cette évolution à mes collègues, mes autres collègues de la, des, des SRPJ, les 16 autres, parce qu'on était 17 SRPJ à l'époque. Tout le monde a dit Mais non, ça, c'est pas du travail pour nous, c'est du travail pour les sûretés urbaines. Nous, on s'occupe des beaux voyous, on s'occupe de la criminalité organisée, on s'occupe de ci, on s'occupe de là. C'est les arguments qu'on nous sort actuellement. Ce sont les mêmes. Or, en réalité, je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'il y a comme criminalité organisée à Limoges. Hein, je, je, je, il y en a sûrement quelques-unes, mais ce n'est quand même pas la majorité des, des faits. Je. Je pense qu'il nous faut. Et moi, je suis parti de l'idée que la, la force, parce que ce qu'on fait croire actuellement, c'est qu'on veut rattacher la police judiciaire au département. C'est totalement faux. On veut rattacher les sûretés urbaines à la filière de police judiciaire. C'est-à-dire d'avoir du haut en bas, de la plus petite infraction à la plus importante qui est traitée par les, évidemment, par les.. Par les, les offices ou les des échelons intermédiaires, euh, avoir une seule filière où, là, il y aura une doctrine d'emploi, il y aura des moyens, il y aura un regard qui sera de, de la filière sur le, le, le, la façon dont le directeur départemental de la police nationale euh, devra s'occuper de la police judiciaire. Il ne pourra pas faire ce qu'il veut, contrairement à ce qu'on raconte, on n'est pas comme ça ex nihilo dans un, dans, un, dans un commandement. On est rattaché à des gens et on est obligé de tenir compte de ces, ces gens-là. D'abord, en ce qui concerne la police judiciaire, tout l'aspect judiciaire, c'est-à-dire tout l'aspect parquet, juge d'instruction, juge d'instruction qui représente 2 ou 3 de la criminalité. Hein. Je, oui, on en fait tout un tas de choses, mais ça représente très peu de choses. Ce sont des affaires importantes, mais ça représente très peu de, de, de, de judiciaire. Et donc, moi, je suis farouchement pour cette, cette réforme parce que je considère que la police, c'est un ensemble. Et la police judiciaire, elle doit prendre ses racines au plus près de la population. C'est un peu comme des terminaisons nerveuses ou sanguines. On vient prendre auprès de, de, des gens qui sont concernés, c'est-à-dire nos concitoyens, on, on vient, on vient s'occuper de leurs, de leurs affaires du départ jusqu'au sommet. Et c'est ça qui est très important. Moi, j'avais dit d'ailleurs à mes collègues à l'époque... Vous vous occupez de beau-voyou, c'est quoi un beau-voyou pour vous Alors, un beau-voyou, vous savez, il faut bien. Ce beau-voyou, il n'est pas décrété beau-voyou euh, à un moment donné. C'est-à-dire qu'il a, a gravi un certain nombre d'échelons. Et il commence où à devenir un beau-voyou Par des actions qu'il a au départ. Ensuite, ce, ce beau-voyou, un jour, il veut aller faire un hold-up dans une banque. Il tombe sur un colonel de gendarmerie qui veut l'en empêcher. Il tue le colonel de gendarmerie. C'était un, un bon en rien avant. Et là, ça devient l'homme recherché par toutes les polices. Comme vous le voyez, le beau voyou, ce n'est pas, pas quelque chose qu'on décrète. C'est quelque chose qui se, se met en route, qui, qui apprend, qui, qui augmente, s'il si survit, qui peut aller même très loin. Mais tout ça, c'est une filière euh, constante. Et c'est depuis la base, depuis le commissariat, c'est ce qu'on avait à la préfecture de police, jusqu'aux jusqu plus hautes sphères, qui sont les, les sphères évidemment traitées par les offices au niveau national. D'ailleurs, on a la gendarmerie qui est organisée comme ça et qui fonctionne plutôt bien. Mon, mon rêve serait de joindre les deux filières judiciaires, gendarmerie et police. Ça viendra un jour, c'est obligé. Un jour, l'autre, ça viendra. Mais pour l'instant, les statuts sont tellement différents. L'organisation est différente. Chacun fonctionne de, de sa façon. Il nous faut remettre vraiment dans la police cette espèce de ligne qui doit être une, une ligne par rapport à, à, à, à l'organisation générale et globale, et non pas par rapport à des fantasmes ou par rapport à des protections de petits marquis qui veulent garder leur petit pouvoir. Vous savez, la féodalité, on a mis du temps pour la, pour la, la casser hein, euh, en France. Et là, on a des sortes de féodalités alors, qui s'appuient parfois sur les uns, parfois sur les autres, mais qui font que, euh, souvent, on perd beaucoup de temps à essayer de régler des problèmes. Est-ce que vous savez, vous savez sûrement puisque vous, vous êtes sur cette étude, qu'on qu avait entre la, la police judiciaire et les sécurités publiques, la, les sûretés urbaines, des protocoles d'accord, un protocole d'accord au sein d'un même ministère, d'une même direction générale, protocole d'accord bien sûr que personne ne respectait, parce que quand vous avez une belle affaire à faire, vous la faites. Vous n'allez pas la donner à celui avec qui vous avez un protocole. Et donc tout ça, c'est une espèce de désorganisation. Et il faut vraiment redonner un sens à la police judiciaire. Parce que moi, je suis un, un profondément attaché à la police judiciaire pour une raison très simple. Vous voyez, maintenant, ce qui est à la mode, c'est le, le renseignement pour le terrorisme, c'est le bureau des légendes qui a fait des tas de choses. Mais la réalité est la force de la police judiciaire. Vous savez quelle elle est Elle est est nous, un jour, on va se retrouver devant un tribunal. Et il va falloir qu'on apporte des éléments de démonstration de ce qu'on avance. Et Dans la police, on est à peu près les seuls. Tout le reste, ça peut s'expliquer. On a besoin de, de recueillir des renseignements, même s'ils ne sont pas bons, de les regarder, de les traiter. Mais un jour ou l'autre, il faudra traduire ça en police judiciaire et amener les gens devant un tribunal et ensuite venir expliquer pourquoi on les a amenés devant un tribunal. Donc, j'ai une vraie force de la police judiciaire et cette force, elle doit s'exprimer du plus bas du spectre jusqu'au plus haut. Voilà. J'étais un peu rapide, mais je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Mais vous avez compris, j'étais farouchement pour. Ah, pardon. Merci, euh, monsieur Mancini, de, de, de votre euh, propos euh, liminaire. Euh, moi, ce qui va m'intéresser, parce que vous avez un, un, un long parcours, euh, c'est ce qui s'est passé ou ce qui a tenté de se passer en, en 90, dans les années 90. Et, et nous dit-on une première tentative d'expérimentation euh, de réunification des différents services de police à l'échelle. Départementale, euh, mais en même temps en 1990, il y avait encore un corps des enquêteurs et des inspecteurs de police qui fait que peut-être qu'un certain nombre de questions ne se posaient pas à l'époque et se posent aujourd'hui, mais ça, c'est une question aussi que je vous pose. Et euh, vous avez été aussi au cœur finalement de, de, de, des fonctions judiciaires ou de la police judiciaire en 95 avec cette suppression de ce corps des enquêteurs et des inspecteurs et le fait que la qualification d'OPJ a pu être largement du coup. Euh, euh, ouverte à tous les gardiens de la paix, euh, de la police nationale et donc à tous les services euh, de police. Euh, quel, quel bilan vous tirez de, de finalement de cette réforme de 1995 Est-ce qu'on n'est pas arrivé aujourd'hui au bout euh, de, de, de cette réforme euh... Je vais commencer par 90 parce qu'en 90 j'étais déjà acteur de cette réforme. Je faisais du syndicalisme, j'étais au bureau national du syndicat des commissaires et cette réforme avait été une réforme qui avait été lancée par le syndicat des, des commissaires de police et on s'est heurté à ce, à ce moment-là à une résistance, une résistance de la police judiciaire qui a voulu se tenir à l'écart et, et le directeur central de l'époque, Jacques Gentiel, qui était un peu mon père spirituel, on s'est vraiment accrochés tous les deux parce que je lui disais mais c'est pas possible que tu ailles pas dans ce sens là c'est pas normal et, et puis en fin de compte cette réforme s'est un peu délitée parce que chacun ça a été un peu mal fait c'est peut-être pas bien préparé c'était peut-être pas le bon moment celui qui, qui avait lancé cette réforme c'était Jean-Pierre Lacroix qui était un préfet qui m'a ensuite fait venir en Corse quand il était préfet de région de Corse pour pouvoir rétablir des liens avec les magistrats. Alors, voyez, moi, été censé avoir vraiment des liens avec les magistrats, puisque j'ai toujours fait de la police judiciaire. Et, et donc, euh, ce, ce, cette, cette, cette, cette, cette euh, première tentative de réforme a échoué sur une résistance forte de ce qu'on qu appelait à l'époque les RG, euh, qui étaient obligés d'y être et qui ont fait tout ce qu'ils ont pu pour pouvoir la saboter, ce qui s'est passé, puisqu'avec le retour de, euh, du ministre Pasqua, euh, on, ils, ils ont réussi à obtenir qu'on supprime cette réforme. Ça, c'est l'aspect euh, purement technique du départ. L'aspect de 1995, et vous avez en partie raison, vous avez peut-être même complètement raison, c'est que la suppression de ce corps des enquêteurs et des inspecteurs, ça a créé une illusion que tout le monde était à peu près pareil. On a donné des grades à la police, lieutenant, capitaine, commandant, les belles casquettes, des trucs comme ça. Mais, mais la police judiciaire n'a pas besoin de ça. La police judiciaire, euh, on se connaît par la capacité, la qualité euh, de commandement ou de, de fonctionnement de, de, du service. Alors, c'est sûr que ça a été, euh, ça a été euh, pour moi, un début de, de perdition de la, de la notion de police judiciaire. Et, et euh, je crois qu'on est arrivé au bout de ça et qu'il faut vraiment repartir du départ pour recréer une vraie filière judiciaire, avec une filière judiciaire qui aura pouvoir sur le DDSP pour l'empêcher d'utiliser de, des gens à d'autres moyens. Je crois que là, il nous faut vraiment des, des méthodes, des fonctions. Ça, c'est un point extrêmement important. Il faudra que la police judiciaire, elle soit pas seulement fonctionnelle, mais qu'elle soit aussi capable d'empêcher de, telle ou telle dérive, parce qu'il y en aura des dérives. Vous savez, les hommes sont les hommes, hein, et les femmes aussi, d'ailleurs. <rire> Je fais pas de... <rire> Mais il y aura toujours des gens qui vont essayer de profiter de tel ou tel aspect. Euh, simplement, il faut qu'il y ait une vraie filière, qu'il y ait suffisamment de force et de puissance pour imposer le, le, le, les méthodes, les, les moyens, le... Les, les, les, les, les modèles euh, qui, qui doivent être ceux de la police judiciaire alors on avait on avait parlé d'une filière investigation et je crois que moi je suis revenu sur cette idée au début je disais oui pourquoi pas filière investigation mais ça n'a pas le poids de la police judiciaire et donc je crois que maintenant on revient à, à l'appellation de filière judiciaire et je crois que c'est très important qu'on garde cette appellation parce qu'elle montre bien qu'on n'est pas dans la même chose alors quand Parfois, certains disent qu'à la préfecture de police, euh, la police judiciaire est séparée de, de, de, de, du reste de la police. C'est faux. C'est totalement faux. Ça a été vrai à une époque, quand on avait les commissariats de police judiciaire. Mais maintenant, euh, à, la, à la préfecture de police, vous avez la DOPC qui s'occupe des, des maintiens de l'ordre, de, de, de, disons, de la rue, et vous avez la DESPAP qui s'occupe des trottoirs, c'est-à-dire qui s'occupe de la petite et moyenne délinquance. C'est un peu une aberration aussi. D'ailleurs, moi, je pense qu'il faudrait revenir dans la police judiciaire parisienne à la même structuration avec des, des commissariats de quartier de police judiciaire. Parce qu'actuellement, quand, euh, quand, quand, euh, quand vous avez un contact avec un commissariat, vous y allez soit pour vous plaindre, soit parce que vous y êtes amené de force. Mais oui, il n'y a, a plus d'autres alternatives. si vous voulez. Alors que je pense que le... le la police judiciaire peut apporter ce, cette, cette espèce de, de, de différence. Parce que actuellement on parle toujours vous avez la, la bande des keufs contre la bande des banlieues. C'est une erreur. Le, la police, ce n'est pas une bande, c'est la loi. Et cette loi, moi, je, je voudrais la mettre sur l'uniforme. Quand, quand on voit un policier, on ne doit pas voir le policier, on doit voir la loi. Hein, ne serait-ce que ce genre de petites choses qui doivent apporter vraiment une vision de la police comme étant une autorité. Une autorité qui permette effectivement de protéger ceux qui sont plus faibles, ceux qui sont agressés, ceux qui subissent des, des, des, des infractions. Et, et, et je crois que ça, c'est très, très important. Et cette notion de police judiciaire, pour moi, sous le regard des magistrats, sous l'autorité des magistrats, jusqu'au moment du, du procès, ça me paraît être une... Chose extrêmement importante. Mais je, je suis assez d'accord avec vous, cette, euh, entre parenthèses, le mot n'est évidemment pas tout à fait bon, mais sorte de militarisation, d'uniformisation de la police nationale a été, par rapport aux besoins qu'on a actuellement en matière de police judiciaire, un, un, un moment euh, euh, dommageable. Merci beaucoup. Monsieur le préfet, j'aimerais vous interroger, euh, au vu de votre expérience, sur euh, la crise d'attractivité de la filière investigation ou judiciaire, euh, donc sur ces métiers. Euh, Quelles sont, selon vous, les réponses que peut apporter le projet de réorganisation euh, actuel euh, à, euh, à cet enjeu de redonner de l'attractivité à la filière Et pour le dire autrement, euh, sur quel point on doit particulièrement nous se concentrer pour essayer de faire en sorte de rendre attractive la filière Écoutez, la, la, la, la filière judiciaire, moi quand je suis envahir à la police, tout le monde rêvait d'aller à la brigade criminelle. C'était. Euh, on on rentrait dans la police pour ça. On n'y arrivait pas tous, euh, mais on rentrait dans la police pour ça. Et, et ça s'est petit à petit perdu, à la fois, parce qu'on a mis de plus en plus de difficultés euh, pour, pour protéger, sûrement. Et je ne suis, suis pas de ceux qui veulent empêcher que les.. les, les qu'on qu protège la liberté des, des gens, euh, un certain nombre d'obstacles qui ont fait que petit à petit, les gens se désintéressent de cette filière et surtout, parce que, si vous voulez, ce que je crains le plus, euh, si on ne fait pas cette réforme, c'est qu'un jour, le policier il tourne la tête pour ne pas voir l'infraction. Ça, c'est très grave. Vous parce que s'il intervient, Parfois, il va falloir et souvent utiliser la force. En utilisant la force, on va avoir euh, effectivement des choses qui, qui vont euh, parfois être bien, parfois être moins bien, ou au moins sur, sur une photo ou sur un film qui va être pris par un témoin, euh, apporter des éléments qui vont faire peur aux fonctionnaires. Et donc, il, je, je crains qu'ils risquent de tourner la tête, de ne, de ne plus regarder. Et je crois que cette réforme, elle permet de redonner aux fonctionnaires de police une dimension d'organisation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul quand vous faites votre travail, vous n'êtes pas seul, vous faites partie d'une filière, cette filière qui est là pour vous soutenir tant que vous faites bien sûr votre métier dans les règles de l'art. Il n'est pas question de donner des pouvoirs supplémentaires à qui que ce soit. Et après, je crois que et là malheureusement, je, je, je, je n'aime pas critiquer. Le, le, les magistrats, parce qu'on dit toujours la police arrête, les magistrats relâchent, c'est faux, c'est totalement faux. Les magistrats font, la plupart font très très bien leur travail. Mais il y a un regard sur le policier qui n'a aucun, qui n'a pas de différence avec le malfaiteur qui vient d'arrêter. Puisque dans le cadre d'une enquête concernant des délits ou des crimes, la parole du policier, ça, ça vaut simple renseignement. Ça n'a pas de puissance comme par exemple sur une sur une contravention sur une contravention là pour alors moi je voudrais faire assermenter les policiers le faire publiquement euh, montrer que le policier il est là pour défendre la société et, et la loi et les lois qui sont qui sont votées par nos par nos parlementaires euh, et, et qu'en contrepartie le policier on est sur lui un autre regard que celui du simple témoin ou du simple du simple, la simple personne euh, euh, qui, qui, qui commet l'infraction j'allais jusqu'à un moment mais là c'est mon côté syndicaliste à l'époque qui me faisait dire ça il faudrait que les policiers ils aient une pré présomption non pas irréfragable mais une présomption simple que de, de, la, de la légalité de leur action qui est au moins cet aspect une sorte de présomption simple qui permettrait si vous voulez euh, à ceux qui sont là pour, pour juger, de voir alors si, évidemment, il, il a commis des fautes et des erreurs, il doit être poursuivi sévèrement. Et ça, je crois que dans la police, c'est reconnu par tout le monde, évolué par tout le monde. Mais cette, cette présomption simple de, de, de, de l'égalité de son action permettrait peut-être de redonner un peu une sorte de, de, de courage particulier aux gens. Moi, quand j'étais jeune, puisque je suis le plus vieux de de vous tous ici, quand j'étais jeune, il y avait des gardes champêtres chez moi. Les gardes champêtres, ils avaient une plaque autour du cou, et marqué la loi. Quand on voyait le garde champêtre, on voyait la loi, on avait peur. C'est ça le truc. Bon, maintenant, vous va me direz plus personne n'a peur de la loi, mais, mais quand même, quand même, je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. Et, et je crois que c'est ça que j'aimerais re redonner redonner cette espèce de, d'abord, une fierté de, du travail de policier, et, de, et ensuite, une petite, petite protection. Sur, sur la légalité de son action. Merci. Euh, je, je, je crois que, du coup, cette, euh, pour rebondir sur le début de vos propos, euh, cette réforme qui est proposée là propose bien qu'il y ait une filière investigation judiciaire. Je, je suis d'accord avec vous sur le préfet j'ai une préférence pour le mot judiciaire aussi. Euh, ça, c'est établi et qu'il y ait une verticalité de la euh, sûreté urbaine jusqu'à la direction centrale, de la police judiciaire, en passant par les offices centraux et les sûretés départementales. Euh, néanmoins, vous avez mis en avant un deuxième point en disant qu'il faudrait que euh, cette filière ait même autorité, en quelque sorte, sur les DDSP ou des DPN, en l'occurrence, pour faire en sorte que la, la filière judiciaire soit une priorité dans la police et que ses moyens soient sanctuarisés, voire même augmentés, déployés et, et renforcés. Or, là, ce qui est prévu dans l'actuelle réforme, ce n'est pas ça. C'est le contraire. Il y a une hiérarchie fonctionnelle, euh, police judiciaire, et euh, une hiérarchie euh, tout court, euh, qui est celle des DDPN et des DZPN et de la DGPN. Euh, Est-ce que. Euh, je vais vous poser la question différemment, mais. Euh, pourquoi, selon vous, il faudrait que ce soit d'abord la filière judiciaire qui est autorité sur le reste et non pas le contraire euh, Qu'est-ce qu'il y a à craindre si c'était le contraire je, je vous laisse. Euh... Parce que c'est une spécialisation. La fonction, la fonction judiciaire, c'est une spécialisation et donc elle doit avoir autorité sur ce qui n'est pas de spécialisation. Parce que euh, si on met tout au même niveau, vous savez, moi j'ai été préfet aussi, hein, j'ai été préfet pendant 15 ans. Donc si on se met dans la tête que le préfet, là, le fantasme du préfet, c'est de, de vouloir euh, maîtriser les aspects judiciaires. On, on se trompe sur plein de choses. D'abord parce que la plupart des préfets, et c'est pas leur faire injure, ça va très peu faire la différence en matière judiciaire entre le procureur, le président, les magistrats qui jugent. Vous voyez, c'est très peu. Alors en revanche, et moi là aussi j'étais favorable, il ne faut pas que le préfet, sous prétexte qu'il est une autorité administrative, il soit le dernier à être informé de ce qui se passe sur son département. Ce qui est factuel, c'est-à-dire qu'il s'est passé telle chose tel jour à telle heure, le préfet doit en être informé, c'est évident. Ce qui ne veut pas dire qu'il doit être informé du déroulement de l'enquête. Et là, je pense que la plupart des préfets, d'abord, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, ils laissent faire. Et, et je pense que c'est bien d'avoir cette filière judiciaire qui, qui donne cette, cette, cette verticalité, et qui empêche quelqu'un qui voudrait détourner le fonctionnement de la police judiciaire dans le département, le soit empêché. Et moi, je crois, j'ai cru comprendre, alors je me suis peut-être encore trompé, vous, vous avez vu plus de monde que moi à ce sujet-là, mais j'ai je je cru comprendre que le, le, la filière fonctionnelle allait avoir droit de regard sur l'emploi des gens de la filière dans les départements. Alors, je sais pas. Alors, peut-être que si ce n'est pas le cas, je pense que ça, c'est un élément important à mettre en place, hein, qui, pourrait, qui pourrait effectivement euh, venir apporter un peu de rassurer un peu euh, ceux qui sont euh, opposés à, à cette réforme. Parce qu'il y a des gens qui sont opposés à tout. Alors, vous savez, si, si vous, moi, je suis très darwiniste. Hein, j'ai passé ma vie à créer des services, à faire des tas de choses parce que chaque fois, j'ai essayé de trouver des réponses aux réalités. Et non pas simplement, on n'a jamais fait comme ça. Euh, on a, pourquoi il faut, faut changer voilà, Je crois qu'il faut toujours s'adapter. Ce n'est pas l'animal le plus féroce, le plus fort qui va gagner, c'est celui qui s'adapte. Et moi, je pense que si on veut maintenant redonner à la police judiciaire une dynamique, il faut qu'elle s'adapte. Qu'elle s'adapte à son temps et à son époque. C'est vrai que ce ne c'est plus les, plus les, les mêmes... Euh, malfaiteurs, c'est plus les mêmes infractions mais de plus en plus il faudra s'adapter avec la cybercriminalité il faudra aller encore plus loin dans ce domaine moi je crois que vraiment le maître mot c'est l'adaptabilité des services à la réalité du terrain alors que si on veut garder les gens tels qu'ils sont c'est souvent pour des mauvaises raisons ou souvent parce qu'on a pas trop envie de se remettre en cause on veut pas se mettre, on veut pas aller dans sa zone de danger on veut rester tranquillement dans ce qu'on sait faire et comme ça, on peut être, on peut être valorisé pour ce qu'on ne fait pas. Merci. Euh, bon, parce que là, dans, dans la réforme qui nous est proposée, il y a bien une distinction entre autorité hiérarchique et autorité fonctionnelle. Euh, D'un côté, autorité fonctionnelle avec une direction nationale, euh, euh, direction nationale de la police judiciaire, ça devrait s'appeler à peu près comme ça, ou de la filière investigation peu importe, direction zonale. Il y a eu tout le débat sur le positionnement d'effectifs au niveau zonal, notamment sur l'enquête de probité une partie de la crime d'électorité. Je pense que tout le monde est finit par tomber d'accord là-dessus de toute façon, faire le contraire semblerait extrêmement problématique, même s'il reste le débat justement de la structuralisation des moyens et en dessous, euh, le DD, le euh, directeur départemental de la police judiciaire aussi. Euh, mais il est clairement établi qu'effectivement, il y a une chaîne hiérarchique, pour le coup, parallèle, qui est le, le, le, le, le pilote unique des DPN, des ZPN, des GPN qui, lui, sera en charge de l'affectation des moyens entre les uns et les autres. Et jusqu'à présent, on a eu des engagements euh, oraux, publics, je ne dis pas que c'est rien du tout, mais voilà, des engagements publics et oraux de la part du, du ministre, du DGPN, des courriers euh, écrits aussi, euh, de la sorte. Mais la question, c'est comment, dans l'organisation concrète, on fait en sorte que tout ça ne repose pas juste sur des paroles à un instant T qui peuvent être défaites, euh, modifiées dans le temps, mais bien comment l'organisation telle qu'elle est pensée apporte elle même des garanties euh, par-delà les femmes et les hommes qu'il le, qui le composent. En fait, en fait, vous avez parfaitement raison, mais c'est l'établissement de la doctrine. C'est la doctrine qui est en train, semble-t-il, d'être rédigée, qui devrait euh, traiter de ces, ces euh, événements-là. Et, et moi, je suis euh, évidemment pour que cette doctrine soit très claire et qu'on dise bien les choses de façon claire. C'est ce que, ce que j'ai eu comme élément de la part du, du directeur général, qui, qui est un collègue. Le directeur général, je l'avais comme directeur de la police judiciaire lorsque j'étais préfet de police en Corse. Et donc je le connais bien. Il a fait toute sa carrière en police judiciaire. C'est quelqu'un qui, qui est vraiment profondément en police judiciaire. Donc quand il me dit ça, moi je le crois, bien sûr, parce que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance mais je, je crois que c'est effectivement ce qu'il faudra être très attentif à ce qu'il y ait une doctrine d'emploi euh, de la police judiciaire qui soit euh, extrêmement euh, précise, si voulez, et qu'on ne pourra pas prendre des gens pour aller faire du maintien de l'ordre, pour aller faire des, des trucs comme ça. ça, je crois que c'est... De toute façon, si vous voulez, en fait, ça va quand même augmenter, contrairement à ce qu'on pense, on ne va pas diluer les effectifs de la police judiciaire dans les dans les sûretés urbaines, parce que c'est l'inverse, c'est les sûretés urbaines qui représentent un un volume beaucoup plus important. Et que donc, on va donner à la police judiciaire des, des, des, des, des, des fonctionnaires supplémentaires. Et c'est cette organisation-là qui va être extrêmement importante. Merci beaucoup. Quel regard vous portez sur, euh, sur les stocks de procédures. On parle de plusieurs millions de procédures. Je crois que c'est 1,5 million de procédures en stock. Quel regard vous portez là-dessus De votre point de vue, comment ça s'est constitué Et puis à quoi il faudrait être attentif dans l'avenir pour qu'on n'ait pas de reconstitution de ce stock Alors les stocks, c'est toujours un problème à gérer constamment. Et je crois qu'à un moment ou à un autre... Il faut, il faut arrêter de compter les stocks. Il faut repartir sur quelque chose de nouveau. C'est mon point de vue. Et les stocks, il faut les traiter avec les magistrats en fonction de la réalité de ces stocks. Parce qu'on parle de stocks, mais il faut aller voir exactement ce que ça représente. Et je crois que là, il faudrait qu'il y ait effectivement peut-être une commission entre le, le, le, le, la police et les magistrats pour voir comment les magistrats vont décider, parce qu'il n'y a qu'eux qui peuvent décider de l'avenir de ces stocks. Et je crois qu'il faut un jour dire stop. On ne peut pas continuer comme ça, à accumuler des, des, des stocks sans les traiter. Donc il faut arrêter, repartir à zéro pour mettre en place une nouvelle dimanche, une nouvelle, un nouveau fonctionnement, et puis traiter les stocks comme des stocks. C'est-à-dire qu'on les branle, et il y a une commission de magistrats qui se met en place et qui dit voilà ça, ça, on peut classer, ça, on ne peut pas. Ça, il faut mettre l'accent dessus. Euh, voilà, je, je crois qu'il faut le, le, les traiter comme, comme, comme des stocks. Vous savez, quand, quand vous avez vous changez de système d'archives, par exemple, que vous passez de, des archives papier aux archives euh, informatiques, il euh, y a toute un, une partie. Si vous voulez reprendre tout, vous n'y arriverez pas. Il faut, faut partir, je pense, d'un moment où on décide qu'à partir de là, on fera différemment. Je, je repensais dans la, dans la discussion sur la spécialisation etc le, le, le, le directeur central de la police judiciaire qu'on a auditionné euh, plaidait et ça se retrouve dans, dans certains documents euh, pour la, la mise en, en œuvre d'une école de l'enquête c'est avoir un organisme de formation propre à la police judiciaire euh, pour faire monter en compétence euh, à la fois ses propres enquêteurs et puis demain j'imagine dans le cadre de la filière judiciaire ceux qui sont en sûreté urbaine sûreté départementale pour retrouver un peu une... Voilà, un, un process, y compris dans sa propre carrière, de monter en compétences, en grade, et puis dans les services. Retrouver l'esprit dont vous parliez, de dire ben, « j'aimerais être à la avec criminel, c'est ça le, le Graal euh, ». Est-ce que vous pensez que c'est un levier important, euh, cet aspect-là, de, de formation initiale et, et continue Et est-ce qu'il a, euh, est qu a été investi jusqu'à présent Alors, je pense que c'est un levier extrêmement important. Qui n'a pas été investi jusqu'à présent, et on fait de la formation, je dirais, de façon classique. Et je crois que c'est une vraie spécialité et ça mériterait qu'effectivement, on fasse former les gens, on les fasse grandir, et puis on leur, leur fasse prendre des, des grades aussi, en fonction de leurs compétences, de leurs compétence, leur connaissances et de, de la qualité de leur, de leur formation. Parce que c'est ça en réalité qui est, qui est très important. Je crois qu'on a vraiment besoin, là, de redonner ce goût de l'enquête judiciaire. L'enquête en, judiciaire, c'est quelque chose de formidable. Moi, quand je suis arrivé à la brigade criminelle, parce que j'étais quatre ans à la brigade criminelle, la première chose qu'on nous apprenait, c'était de dire « vous n'avez pas d'hypothèse ». Parce que c'est l'inverse de la démarche scientifique. La démarche scientifique, vous posez une hypothèse. Et si rien ne vient contrecarrer cette hypothèse, on considère pour l'instant que c'est la bonne. En matière d'enquête de, de, judiciaire, ce n'est pas ça du tout. En matière d'enquête judiciaire, il ne faut surtout pas avoir d'hypothèse. Parce que si vous avez une hypothèse, même de très bonne foi, vous serez tenté, sans, sans, le, sans vous en rendre compte, de mettre de côté des éléments qui pourront apparaître importants. Et donc ça, c'est des choses qui s'apprennent. Pas, on n'est pas avec ça certains oui mais pas tous et je crois que vu le nombre qu'on est je crois que c'est vachement important de, de voir ces principes d'apprendre que d'abord tout ce qui est enquête de voisinage tous tout ces petits aspects qui sont des éléments qui vont vous, vous amener petit à petit à construire le puzzle et puis au fur et à mesure que vous amenez des éléments il y a l'image qui, qui se met devant c'est très, très très important c'est passionnant moi je, je reste passionné après, après quand même un certain nombre d'années dans ce domaine. Ça, ça me fascine toujours. Et quand je vois des enquêtes résolues, les gens que je connais ou pas, je trouve que c'est formidable. Quoi. Alors ça, c'est quand même pour des grosses enquêtes. Parce qu'après, il y a aussi une criminalité qui est une criminalité.. Alors on ne sait pas traiter en France. Euh, en France, on ne sait pas traiter la criminalité de masse. Bon, je, ce que je dis là, ça n'a rien de rien de révolutionnaire, on ne sait pas le faire on ne sait pas le faire sur, à plusieurs niveaux on ne sait pas le faire sur le plan de la, de la police, mais on ne sait pas le faire non plus sur le plan de la justice en fait on a théâtralisé la justice en France Alors vous avez des gens avec des, des belles robes, des tas de trucs qui sont là dans un truc et qui, et qui, qui, qui, qui, qui, qui gèrent des, des infractions qui ont été connues mais l'infraction entre l'infraction, euh, le crime ou le, le, le hold-up important et le petit vol de machin, c'est la, la, la même procédure, c'est la même théâtralisation. Et je crois qu'on pourrait gagner du temps, si vous voulez, en, en passant à, à, classiquement dans le monde entier, dans, dans tout le, dans, presque dans le monde entier, je dirais, les pays démocratiques, bien sûr, euh, vous avez des, des juges uniques qui jugent qui condamnent et qui sont respectés. Nous, en matière de justice, on a créé la, la, la collégialité, c'est-à-dire l'irresponsabilité. Vous ne savez jamais qui vous juge. Vous ne savez pas qui c'est, vous ne savez pas qui est-ce qui a décidé. Et, et on a cette, cette collégialité, c'est un, un handicap aussi pour aller plus vite dans les affaires. Vous voyez, au lieu d'avoir trois juges, vous auriez trois tribunaux qui, qui. les affaires passeraient beaucoup plus vite. Et je pense que les juges seraient plus respectés. Parce qu'il y a quand même là aussi une image de la justice qui n'est pas toujours euh, la, la, plus, euh, la, la, la plus réelle par rapport à, à ce qui se passe. Mais, mais vous voyez, ce sont tout un tas de trucs qu'on a mis en place, une théâtralisation, une collégialité, tout un tas de choses qui finalement nous empêchent de peut-être résoudre une partie du stock au moins. Je n'ai pas de questions complémentaires à vous poser, mais si vous avez euh, des éléments euh, d'attention à nous donner en plus, peut-être sur euh, des aspects dont on n'a pas trop parlé, mais euh, la police judiciaire en, euh, dans les services de police aux frontières, par exemple, la, sécurité, la, la, la police judiciaire dans d'autres types de services qui sont ni en DCSP ni en DCPJ et qui, pourtant, font, font des actions euh, particulière. Euh, bon, on a compris que ceux-là garderaient une spécialité et ne sont, sont pas concernés par la réforme. Euh, bon, Est-ce que c'est bien de les maintenir dans leur spécialité, dans leur coin Est-ce qu'il faut les mettre aussi dans le pot commun euh... Pendant très longtemps, si vous voulez, en matière, euh, en matière de... Euh, comment dire de, de. Pas de terrorisme, mais de, en matière... Euh, oh il y avait la, la, la DST, la Direction de la surveillance du territoire, euh, avait compétence sur trois articles, trois ou quatre articles, qui concernaient leur spécificité. Ça, il faut le garder, je crois. Et je pense que pour la police aux frontières, c'est un peu la même chose. Quand c'est vraiment des, des, des choses très, très précises, ce n'est pas la peine de vouloir l'étendre à tout le monde. Autant laisser ceux qui sont compétents pour ça le faire. Euh, la filière judiciaire, moi, c'est ce que j'appelle la filière générale. C'est-à-dire qui, qui se traitent de tout, mais, mais qui, mais qui n'enlève ne, ne, pas à ceux qui ont des spécificités euh, leurs leur compétences et, et leurs capacités. Peut-être une dernière question de mon côté. Pour l'instant, la préfecture de police de Paris n'est pas prévue dans le cadre de la réorganisation. Euh, quelle, est -ce, quelle est votre opinion euh, là-dessus On a posé la question au, au préfet de police qui nous a dit que probablement que euh, le, la, police, euh, la préfecture de police étant déjà très intégrée, euh, c'est probablement pour ça qu'elle ne faisait pas partie de l'organisation à l'heure actuelle. Euh, quelle est votre opinion là-dessus, si vous en avez une, sur le fait que la préfecture de police puisse intégrer cette... Euh, la préfecture de police, c'est ma maison mère donc, j'ai une, une, une certaine attention pour elle. Mais je regrette qu'on on avait à une époque la police judiciaire. C'était vraiment une filière, la police judiciaire, qui avait les commissariats de quartier de police judiciaire, les brigades territoriales de police judiciaire et les brigades centrales de police judiciaire. Et vous aviez à côté ce qu'on appelait d'ailleurs à l'époque la police municipale, mais qui était en fait... La, la police de la préfecture de police, qu'elle était municipale parce que moi, quand je suis rentré dans la police en 1966, je n'avais pas le, le drapeau bleu, blanc, rouge. J'avais les couleurs de la ville de Paris, rouge et blanc, parce que je rentrais à la préfecture de police et c'était le rouge et blanc. On a fait la police nationale et on a mis à la disposition du préfet de police les policiers nécessaires pour son, son action. Actuellement, bon, on peut rêver de revenir en arrière, mais tout ça, c'est pas très sérieux, euh, parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Mais j'aimerais bien quand même qu'on réfléchisse à ce que euh, la préfecture de police ait, ait un, euh, c est un... c'est une, est une est, Je dirais que c'est une police un peu à part, parce que c'est une police d'agglomération. Donc je crois que... C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que c'est resté en dehors de, de la réforme, parce qu'on avait mis en place une police d'agglomération. C'est-à-dire que le préfet de police, il est compétent sur les trois départements euh, en plus de Paris, autour de Paris, pour avoir une sorte de cohérence de l'action de la police. Alors, j'ai beaucoup de mal à penser que c est, c est, ça, serait ça serait possible de revenir en arrière. C'est très compliqué. Vous savez, la, la la première erreur qu'on a faite en perdant les commissariats, les commissariats de quartier, c'est parce que on avait, au lieu de, de faire venir des fonctionnaires pour traiter les affaires administratives, les passeports, les cartes d'identité, on a voulu s'en débarrasser au profit des mairies. Et donc, du coup, effectivement, c'est enlever un lien qu'il y avait entre la, la police et, et la population. Moi, j'ai été, été jeune officier de police adjoint au commissariat du Roule, où on était ouvert de 8 heures du matin à 22 h Les gens pouvaient venir vous voir, ils vous expliquaient, ils vous racontaient, ils faisaient leurs papiers, le... voilà, il y avait tout un ensemble. Alors c'est vrai que c'était des tâches indues, ce n'était pas normal que ce soit des policiers qui le fassent. Mais on aurait dû amener dans ces commissariats, faire des sortes de centres euh, dans lesquels on aurait pu amener des gens qui se seraient côtoyés pour autre chose que d'y être amenés de force ou, ou, ou venir simplement se plaindre. Parce que c'est ce qui se passe maintenant dans les commissariats. Dans les commissariats d'arrondissement, quand vous allez dans un commissariat, c'est parce que vous vous plaignez ou parce qu'on vous y emmène. Euh, Il n'y a plus cet échange, vous voyez. C et ça, c'est un peu dommage. Alors, on peut rêver, on peut rêver à revenir à quelque chose d'un peu plus ouvert, mais enfin, bon, j'ai passé l'âge de simplement rêver. Merci beaucoup, monsieur le préfet, du temps que vous nous avez consacré, c'était très intéressant. Et puis on poursuivra peut-être les Merci beaucoup. Merci.